Bonjour tout le monde. En octobre dernier, nous avons promis aux Canadiens du vrai changement. Nous avons promis de réduire les impôts de la classe moyenne en demandant aux plus riches de payer un peu plus. Et dès les premières semaines de notre mandat, c'est exactement ce que nous avons fait. C'était la bonne décision pour les Canadiens et un choix intelligent pour l'économie canadienne. Pour faire des progrès concrets, il faut avoir une vision économique inclusive qui offre à tous les Canadiens une chance réelle et équitable de réussir. C'est pourquoi nous allons aussi introduire dans le prochain budget l'Allocation canadienne aux enfants, une prestation mensuelle automatique plus élevée, non imposable et équitable. Nous allons continuer de mettre plus d'argent dans les poches des familles canadiennes. Nous savons qu'il est dans l'intérêt de tout le pays que les Canadiens de la classe moyenne aient plus d'argent pour économiser, investir et faire croître l'économie. Merci.